Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir la fonction d'exportation de vos formes en images. Cette fonction vous permet de récupérer la forme que vous aurez tracée dans un fichier image du type .png. Pour cela, il vous faut survoler le bouton pinceau avec votre souris sans cliquer. Cela fait apparaître d'autres icônes. La gomme sert à effacer la simulation, les deux flèches servent à à réaliser l'intégralité d'une forme en une fois. La photo, elle, sert à exporter votre forme en format PNG. On récupère dans le dossier téléchargement du navigateur un fichier qui porte le nom que vous aurez donné en haut à gauche de l'interface dans une extension PNG. Ce type d'image peut être ouvert par tous les logiciels capables d'ouvrir des images, par exemple Paint sur Windows ou Aperçu sur macOS. Cela peut permettre par exemple de récupérer sa forme, de l'imprimer sur du papier et de la colorier ou de la compléter avec un crayon, stylo ou feutre. On peut également imaginer un usage plus avancé avec des logiciels de modification d'image.